Dans la, lumière, dans la lumière, je, je suis, protégé. suis protégé. Mon aura, aura est hermétique. hermétique. Rien, Rien ni, ni personne, ni personne ne peut passer à travers. Je, je suis, suis dans la dans lumière, lumière et fait de lumière. Je, je suis, suis le, le Christ éveillé, éveillé conscient, conscient et figé.